Bonjour à tous, l'une des principales plaies de la vie professionnelle, ce sont les réunions. Elles sont trop longues, inefficaces, inutiles, répétitives, improductives et j'en passe. Bref, il semble bien que les réunions concentrent le stress, les tensions et un certain nombre d'aberrations de la vie. En entreprise, pourtant, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le moyen de faire sans ces fameuses réunions. La crise récente, celle du Covid, n'a rien changé à la donne. En fait, elle a simplement accéléré un processus qui était déjà largement entamé, les réunions à distance. Mais alors, pour tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, euh, corrigez-moi si je me trompe, il est probable que vous pensiez, vous aussi, que dans cette rafale de visioconférences, il n'y ait pas de grosse différence par rapport à tout ce que j'ai pu décrire de l'enfer des réunions classiques. En fait, c'est la même chose. La seule différence, c'est que entre deux visioconférences, on peut se jeter sur son frigo le sien. Ou bien euh, aussi, l'autre différence, c'est qu'on peut s'habiller comme on veut à partir de la taille. Trêve de plaisanterie. Il doit bien y quand même y avoir un moyen de sortir de cet enfer des réunions, de ne pas être condamné à les subir jusqu'au jour de notre retraite. Et c'est là que j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. Première bonne nouvelle, oui, il est possible de diviser le temps de vos réunions par deux. Et en plus, de sortir de ces réunions, vous et vos participants, heureux. Avec un effet qui se coule, c'est que du coup, ces participants seront beaucoup plus désireux de venir à vos prochaines réunions. Deuxième bonne nouvelle, pour arriver à ce résultat, qui peut-être peut vous sembler de l'ordre du rêve, en fait, il suffit d'appliquer quelques outils simples. Et il faut aussi un petit peu de courage pour au moins au départ, pour changer des habitudes bien ancrées. Troisième bonne nouvelle, d'ordinaire, ces outils, je les propose à des publics réduits dans des entreprises qui font appel à mes services. Pour la première fois, je vais vous proposer ces outils dans une mini formation intégralement gratuite. Cette formation s'articulera en 5 webinaires. Depuis lundi 22 juin. C'est là tout de suite, c'est demain. Donc de lundi 22 juin jusqu'à vendredi 26 juin. Toujours à la même heure, vous pouvez tout de suite la noter, de 13h30 à 14h. 5 webinaires de lundi à vendredi, tous les jours, 13h30-14h. À chaque fois un axe particulier sur les réunions. Lundi, premier webinaire, comment se préparer de manière efficace en amont de vos réunions. Deuxième webinaire, mardi, comment conduire efficacement vos réunions. Troisième webinaire, comment réagir, improviser de manière efficace quel que soit les obstacles, les imprévus, la question piège, bref, tout ce qui pourrait faire dérailler votre réunion. Quatrième webinaire, une demi-heure consacrée exclusivement à répondre à vos questions. Enfin, dernier webinaire, le vendredi, une personne se propose et nous allons organiser une prochaine réunion de cette personne en utilisant tous les outils que nous aurons vus ensemble sur les quatre premiers webinaires. Comment participer C'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir accès à la plateforme de formation. Vous vous inscrivez et vous verrez, tout est déjà prêt. Vous aurez tous les liens Zoom, les webinaires pour chacune des journées. Vous aurez aussi, vous verrez, accès en général le soir même au replay à la vidéo enregistrée du webinaire du jour. C'est gratuit, je vous l'ai dit. Vous posez toutes vos questions, soit par mail, soit directement sur la plateforme. Vous verrez à chaque fois, en haut à droite de la chaque fenêtre, il y a un onglet discussion. Je suis prévenu instantanément et vous verrez, je réponds très vite. Et bien évidemment, pendant les webinaires, c'est pour ça que c'est important de venir, vous pourrez poser vos questions en live. Pour participer il suffit donc, je vous le redis, de vous inscrire sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, de télécharger et d'installer le logiciel Zoom, si vous ne l'avez pas déjà. Si c'est interdit par votre entreprise de le faire sur votre ordinateur pro, alors mon conseil, c'est tout simple, mettez-le sur votre téléphone perso, vous verrez, ça marche très bien. Et bien évidemment, vous aurez de toute façon accès au replay. Voilà, j'ai tout dit. Alors, inscrivez-vous. Rejoignez-moi pour cette formation gratuite, intégralement consacrée à la conduite de réunion avec des outils immédiatement opérationnels. Cette crise du Covid, pour nous tous, ça a été une contrainte maximale. Et moi, c'est un trait de mon caractère, quand je suis confronté à une contrainte, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour la transformer en opportunité. C'est ça que je vous propose. Venez participer à cette formation et profitons-en pour transformer ces réunions en une opportunité pour que, avec ces outils, vous arriviez à embarquer les personnes qui sont en face de vous, au lieu de consommer des quantités considérables d'énergie et de sortir de là frustrés au maximum. Oui, je vous le redis, c'est possible de diviser la durée de vos réunions par deux et d'avoir des participants heureux. Laissez-moi vous en convaincre en participant à ces cinq webinaires. À tout bientôt.